Les bonnes idées se partagent. Si ce n'est pas une vérité pour tout le monde, il semble que cela soit le cas au sein du groupe Volkswagen. En effet, les marketeurs de Skoda proposent le même concept de SUV coupé électrique qu'Audi et Volkswagen. Tout comme le ID4 qui s'est mué en SUV coupé avec l'ID5 et l'Audi Q4E Tron disponible en version sport -box, le Skoda Enya qui sera très vite disponible en version coupée. Les SUV coupés commencent à s'imposer dans la gamme de nos chers constructeurs. Cette formule qui transforme un SUV électrique familial en un SUV sportif porte beaucoup d'espoir avec des promesses de vente en nombre et de belles marges. D'ailleurs, si nous ne le savons pas encore, le groupe Volkswagen y croit dur comme fer. Après l'idée 5 de Volkswagen, le Q4, E-Tron Sportback d'Audi, voici le Skoda Enyaq coupé IV. Si nous vous parlons de ces trois véhicules, ce n'est pas fortuit. En effet, tous ces SUV usent de la même plateforme technique électrique, la fameuse MEB. D'ailleurs, sachez que bientôt Cupra nous proposera sa vision du SUV coupé avec le Tavascan. On l'attend pour le second semestre 2022. Le SUV coupé, pour une allure, sportive. La formule du SUV coupé n'est pas très complexe. Il suffit de prendre un SUV familial avec un œillon vertical et de le doter d'une ligne de toit plongeante qui se prolonge par un œillon plus large et plus incliné. Le résultat singe l'esprit des anciens coupés avec une silhouette qui semble plus sportive. Ce style présente, tout de même, quelques inconvénients. Le plus regrettable, est la garde ou toit pour les passagers de la deuxième rangée et généralement une perte d'espace dans la soute à bagages. Le Skoda Enyaq coupé IV dispose de quelques litres en moins. Le volume de coffre passe de 585 à 570 litres. Ce qui est tout de même une référence dans le segment. Par contre il y a également un point positif. Cette esthétique est plus fluide. Le CX est généralement meilleur, et c'est bien le cas de cette Skoda vis-à-vis -vis de la version familiale. Pour preuve, Skoda annonce une augmentation d'une dizaine de kilomètres supplémentaires la gamme skoda en yac coupé iv pas de surprise dans l'annonce des groupes motopropulseurs qui se cacheront derrière la belle carrosserie de Leniac coupé ils sont identiques à la gamme de ses cousins audi et volkswagen on retrouve donc deux packs du batterie au lithium-ion la petite accumule 58 kWh d'électrons utiles alors que la grosse fait grimper l'ensemble à 77 kWh. ces accumulateurs fournissent assez de jus pour alimenter un moteur électrique Placé sur le train arrière, des 180, voire 204 chevaux. En rajoutant un second moteur sur le train avant, et en plus d'en faire une traction intégrale, l'anyak Coupé IV peut compter sur 264 canassons et même 300 PUR 100 sur la version Enya Coupé IV-RS. Avec la traction intégrale, le ESUV est homologué pour tracter jusqu'à 1400 kg, soit 200 kg de plus que les versions à roues arrière motrices. La première RS 100% électrique de Skoda. Si la gamme RS du constructeur s'est déjà électrifiée avec l'hybride et rechargeable Skoda Octavia RS-IV, l'Enyaq Coupé RS-IV sera le premier modèle 100% électrique à acquérir ce badge. C'est surtout sous le capot que se joue la différence avec l'Enyaq Coupé IV. Cette version sportive nommée Enyaq Coupé RSIV est proposée avec une puissance de 220 kW, 300 chevaux, et un couple de 460 Nm. Elle va de pair avec la batterie de 82 kWh, 77 kWh, utile, et une transmission intégrale. Impossible de passer inaperçu en optant pour la version RS, car elle sera disponible uniquement dans la teinte de présentation, à savoir ce vert Mamba Green. Cette version RS s'accompagne de quelques éléments stylistiques noirs distinctifs à cette version. Fidèle à l'esprit de la gamme RS, l'intérieur de la sportive sera un peu différent de la version standard. Avec notamment des sièges spécifiques à cette version, le verre en bas invitera également par petites touches dans l'habitacle de cette déclinaison sportive. Des options activables après l'achat. L'habitacle est richement doté de séries avec un toit panoramique, la climatisation bisone, un volant multifonction en cuir et le démarrage sans clé qu'est go. En dehors de matériaux qui mélangent le cuir, la laine ou certains plastiques recyclés, l'ENIAC coupé -IV comprend le digital cockpit avec un écran de 5,3 pouces. 13,5 cm, et un écran tactile central de 13 pouces, 33 cm, qui donne accès au système d'infodivertissement et à toutes les fonctions du véhicule. Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif le maintient dans la voie, tandis que la conduite, autonome de niveau 2, la détection d'angles morts ou encore l'alerte de collision figure au catalogue du constructeur. Les mises à jour VTR l'affichage tête haute avec réalité augmentée ainsi qu'un système audio canton 12 haut-parleurs sont aussi de la partie. Notez que, selon la nouvelle stratégie du groupe Volkswagen, à compter du second semestre 2022, le Skoda Enyaq coupé pourra être agrémenté d'options payantes logicielles après l'achat, comme c'est le cas par exemple avec la commande vocale activable a posteriori sur le Tego. Gamme complète de dispositifs de sécurité active et passive et de nombreux systèmes d'assistance innovants Travel Assist prend en charge la direction longitudinale et latérale. L'affichage tête haute avec réalité augmentée fait ses débûchés, Coda. Le Coda Enyaq IV coupé offre à ses passagers des niveaux élevés de sécurité active et passive. Le SUV tout électrique dispose de jusqu'à 9 airbags, d'une fonction complète et proactive d'assistance à la protection de l'équipage et de nombreux systèmes d'assistance. Travel Assist fournit une assistance avec une direction longitudinale et latérale, et les derniers systèmes d'assistance peuvent avertir des collisions potentielles. Avec l'affichage tête haute du SUV tout électrique de la marque, Skoda utilise pour la première fois la réalité augmentée pour fournir au conducteur des informations encore plus ciblées afin qu'il n'ait pas à quitter la route des yeux. Les phares Full LED Matrix offrent une plus grande sécurité lors de la conduite dans l'obscurité. D fonctionnalités qui rendent le stationnement encore plus facile suivront plus tard dans l'année. L'Enyaq IV coupé entièrement électrique et la première Coda pouvant être équipée d'un affichage tête haute innovant avec réalité augmentée qui projette des informations pour le conducteur sur deux zones différentes. En plus de la vitesse actuelle et des panneaux de signalisation détectés, les informations des systèmes d'assistance et les instructions de navigation peuvent également être affichées sur le pare-brise juste au-dessus du tableau de bord à la vue immédiate du conducteur. La plus grande des zones de projection pour la réalité augmentée est située plus haut sur le pare-brise, toujours bien en vue du conducteur. Ici, des symboles plus grands tels que des flèches directionnelles du système de navigation sont affichés et projetés virtuellement sur la route à venir. Les informations relatives à Adaptive LAN Assist ou Adaptive Cruise Control sont également affichées ici, tout comme les panneaux de signalisation et les avertissements. Via le menu du système d'infodivertissement, le conducteur peut régler la position de la zone d'affichage sur le pare-brise, régler la couleur et la luminosité et sélectionner les informations à afficher.